Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la personnalisation de la saisie des critères des domaines. Je suis sur un bokeh ayant activé le, la variable personnalisation euh, des formulaires des domaines et la variable formulaire de recherche configurable. Je veux euh, produire... Un domaine me permettant de mettre en avant les DVD fantastiques de genre fantastique ou de la section jeunesse. Anciennement dans Bokeh, les, critères, les différents critères des domaines sont, agen sont agencés avec des opérateurs et entre critères. Donc là par exemple on voit type de document DVD et genre fantastique au niveau de la localisation, section jeunesse. Bokeh va faire donc une requête de sélection des notices qui sera type de, type de document DVD, genre fantastique et localisation jeunesse enfin et section jeunesse je peux vérifier ça en exécutant la recherche avec le petit œil je vois que je n'ai aucun résultat si j'utilise inspecteur gadget je peux faire apparaître la configuration de la recherche pour avoir tous les détails de la requête et on voit qu'effectivement il s'agit d'une requête plein texte MySQL avec les petits plus qui veulent dire et opérateur et où là on lui demande d'avoir à la fois la section 4 et le genre 6 et le type 4, qui correspondent à, nos, à mes trois critères. Alors moi j'aimerais bien produire un domaine euh, en section jeunesse ou en genre fantastique. Euh, donc pour pouvoir choisir euh, les opérateurs entre les différents critères, on peut désormais dans Bokeh euh, dire qu'un domaine utilise un formulaire personnalisé. Par exemple, j'ai déjà préparé un petit formulaire, qui va utiliser euh, un nouvel élément euh, de saisie euh, dans la personnalisation de la recherche, qui est un élément multicritère dans lequel on peut choisir les opérateurs. Vous pouvez trouver la documentation de cet élément dans le Wikiboke. Ce petit formulaire-là qui vient d'apparaître a été configuré dans la partie formulaire de recherche, on peut voir qu'il utilise un petit fichier PHP qui se trouve ici et qui a été transféré dans mon, dans mon répertoire Form euh, Multi-Only PHP et vous pouvez voir que ça reste assez court puisqu'il n'y a que seul élément euh, qui va présenter le type de document, la section et le genre avec un seul onglet Critères. Si je reviens maintenant à mon domaine, voilà, et je vais pouvoir constituer mes critères comme je l'entends. Donc type de document, on avait dit DVD, et section jeunesse ou genre. Fantastique. Je valide. Mon domaine a été sauvegardé et je vais vérifier ce que Bokeh comprend de ces critères. On voit que maintenant j'ai des résultats. Et si j'utilise inspecteur Gadget pour voir les critères de la recherche dans le détail, je vais tout en bas de la page, critères de recherche, et maintenant je vois que Bokeh a compris que je veux le type de document 4 et la section 4 ou... Le genre 6, il faut un des deux. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt sur une nouvelle démonstration.